Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes fin décembre, je suis ici à Puerto de la Cruz, comme vous le voyez, on a un temps magnifique, il fait plus de 20 degrés ici, les gens sont à la plage, il y en a beaucoup qui font du surf ici. Donc euh, l'hiver ça se passe comme ça ici à Tenerife. donc vous pouvez très bien euh, trader une heure ou deux le matin et après ben, vous allez à la plage. Vous pouvez faire ça toute l'année ici. Mais donc que vous soyez à Tenerife ou ailleurs, c'est pareil si vous utilisez une technique de trading efficace, donc du scalping avec ce que je vous recommande maintenant, le market profile en complément de ce que vous connaissez déjà en scalping, eh bien vous aurez tous les outils pour gagner tous les jours suffisamment d'argent pour pouvoir vous permettre de ne pas travailler le restant de la journée. Donc euh, le Market Profile est vraiment une technique qui s'adapte euh, à tout trader, aussi bien débutant qu'expérimenté. Il y a encore peu de gens en francophonie qui connaissent euh, cette technique, mais le Market Profile vous donne des informations que vous n'aurez avec aucun autre indicateur, aucune autre technique. Et euh, ce sont des informations qui vont vous dire avec une précision assez fantastique ce que va faire le marché dans les prochaines heures et en finale le bilan de la journée, combien de tics, combien de points il va prendre sur la journée, dans un sens ou dans l'autre. Donc on a des informations vraiment fantastiques. Euh, moi je vous conseille euh, d'apprendre cette technique. J'ai mis au point donc une formation parce qu'au départ ça me semblait très compliqué. C'était tout à fait différent de ce que j'avais appris jusqu'ici. Mais j'ai fait l'effort quand même d'apprendre, de comprendre ce que c'était cette technique. Et à ce moment-là, bon, j'ai vu que plus jamais je ne pourrais me passer de, du market profile pour trader. Donc tous les matins, je regarde mes graphiques de market profile et je prends des trades rapidement pour me constituer déjà un petit matelas pour, pour ma journée. Et après ça, je vois vers, vers 9 h ce que va faire le marché. J'ai déjà toutes les informations pour pouvoir faire euh, des trades pendant une heure ou deux ou même plus euh, si on veut. Mais moi, en général, je me contente de, de deux heures de trading le matin. Je fais mes gains euh, facilement de cette manière-là. Vous avez des journées, bien sûr, où le marché bouge plus et, et vous pouvez gagner euh, beaucoup plus que d'autres. Mais même avec euh, une journée euh, lente, disons où il n'y a pas énormément de mouvement. Eh bien, vous savez déjà prendre les points aussi bien à l'achat qu'à la vente. Si le marché reste dans un range euh, toute la journée, eh bien, vous prenez les points euh, à l'endroit où il faut, aussi bien pour acheter que pour vendre. Et vous faites donc des scalps tout au long de la journée si vous voulez, mais en principe, euh, ce n'est pas la peine. À midi, vous devez normalement avoir terminé votre journée de trading sur les marchés, euh, sur les indices européens. Après, si vous voulez, la journée peut commencer l'après-midi sur les marchés américains. Donc tout ça vous pouvez le faire également euh, avec le Market Profile. C'est vraiment euh, une technique euh, de trading que je vous recommande. Donc il y a, il y a vraiment, c'est pas très compliqué une fois qu'on qu comprend comment ça fonctionne, mais les résultats sont vraiment vraiment fantastiques. Donc je vous recommande le Market Profile. Il y a encore peu de formations euh, sur ce sujet. Je pense que ma formation euh, vous aidera beaucoup que vous soyez débutant ou déjà chevronné en trading pour arriver à avoir des résultats qui vont multiplier vos gains de manière assez fantastique et surtout ça nous donne une sécurité, on a beaucoup moins de stress, on a une, une certitude d'où va aller le marché assez, assez fantastique avec cette technique. Voilà, donc euh, n'hésitez pas et si vous voulez venir euh, trader à Tenerife, eh bien, vous êtes les bienvenus bien sûr. On a des connexions internet excellentes ici et puis on a surtout euh, le meilleur climat du monde. Donc une fois que vous aurez euh, gagné un peu d'argent euh, avec euh, le market profile, avec le scalping, avec euh, des, des techniques de trading, eh bien, vous me contactez, je vous aiderai à acheter un appartement ici à Tenerife pour venir euh, de temps en temps en vacances, pour le louer le reste du temps si vous voulez. Vous savez que je fais également de l'immobilier parce que moi, je ne suis pas le genre de trader qui reste toute la journée devant ses écrans. Moi, il faut que je bouge. J'aime bien rencontrer des gens aussi. Donc, euh, ici à Tenerife, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Je peux aller me promener. Euh, on a toujours du soleil à Tenerife euh, toute l'année. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal. Et on n'est jamais qu'à 4 heures euh, de la France et de la Belgique. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Donc, je vous rappelle, le market profile, c'est vraiment... Euh, la technique euh, que vous devez apprendre si vous voulez arriver à des bons résultats en trading. J'ai une formation, donc euh, si vous voulez euh, la suivre, vous pouvez encore l'acheter actuellement à un très bon prix puisqu'elle n'est pas encore tout à fait terminée. Et euh, mes étudiants ont déjà de très bons résultats. J'ai créé un groupe privé Facebook. Donc tout ça, on peut partager ensemble euh, nos résultats. Et je suis vraiment enthousiaste euh, de partager ça avec vous si vous le voulez. Voilà, si vous avez apprécié ma vidéo, mettez un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Partagez-la, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos également. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'ai aussi une chaîne YouTube sur, euh, sur euh, l'immobilier. Donc euh, je pense que vous avez tout pour, euh, pour venir me rejoindre peut-être un jour ici à Tenerife. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir et bonne fête de fin d'année surtout. Au revoir, bonne année, on se retrouve très bientôt.